Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons aborder les principes de déploiement d'une application iOS. En guise d'introduction, on a vu dans une séquence précédente qu'on pouvait exécuter une application iOS dans le simulateur, que c'était gratuit mais pas hyper pratique, ou sur le terminal, que c'était mieux mais un peu plus compliqué. Donc on va regarder les différentes possibilités. La première technique pour déployer une application, c'est via le connecteur USB. Alors ça, c'est... Euh quelque chose que tout le monde peut faire depuis pas tellement longtemps, depuis euh, Xcode 7, ça a commencé avec Xcode 7, euh, ça euh, se fait, ben, vous avez finalement euh, votre application que vous avez éventuellement testée sur le simulateur, vous branchez un câble USB, à l'autre bout vous mettez votre appareil, et c'est ok. En fait, on peut le faire avec ou sans abonnement, ou avec ce qu'on appelle un abonnement euh, universitaire, donc c'est essentiellement réservé aux écoles, mais en fait, sans abonnement, on a des contraintes. Euh, J'ai observé, enfin, mes étudiants l'an dernier ont observé qu'on ne pouvait pas déployer sur le terminal plus d'un certain nombre de fois dans une durée donnée. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez épuisé ces déploiements, eh bien il faut attendre l'expiration de la durée pour pouvoir redéployer. Alors évidemment, ça veut dire que vous avez intérêt à tester intensivement sur le simulateur et à limiter vos tests sur le terminal, l'idée étant que ça permet à quelqu'un qui développe pour lui, tout simplement, de déployer sur son propre terminal ou sur 2-3 terminaux sans plus. Voilà. Donc c'est ça l'objectif d'un peu. Ce n'est pas un objectif euh, démentiel, euh, généreux, euh, de permettre à tout le monde de déployer à Donc se souvenir qu'on a cette contrainte. La deuxième technique pour déployer une application, vous la connaissez c'est de passer par l'App Store. Donc là, il y a plusieurs choses. D'abord, il vous faut un abonnement, bien évidemment. Ensuite, vous avez une phase de validation par Apple. On en reparlera, mais cette phase de validation, elle est euh, compliquée. Euh, et euh, ils testent un certain nombre de choses. Et puis, bien évidemment, euh, si vous vendez votre application, euh, Apple prélève 30%. Si vous la donnez, Apple prélève aussi 30%, mais 30% de 0, c'est vite calculé Donc l'idée, c'est une fois que votre application a été... Euh, déployer éventuellement sur vos terminaux de test en local, et eh bien vous la propulsez dans l'App Store et au bout d'un certain temps, euh, il y a eu à l'époque des discussions sur les durées variables de validation par Apple. Je crois qu'ils ont fait un effort. Il y a un site qui permet de savoir en gros quel est le temps moyen de validation des applications et euh, et à l'époque c'était de l'ordre de 15 jours, donc c'était un peu compliqué, parce que si votre application était rejetée, il fallait que vous refassiez une nouvelle demande, après avoir corrigé les points qu'Apple avait demandé, puis vous repassiez ce temps de validation. Et le temps de validation d'ailleurs il est le même que vous publiez une nouvelle version ou une nouvelle application. Et puis une fois que c'est validé, eh bien, les gens téléchargent votre application depuis l'App Store. La troisième technique qui est en général moins connue et qui exige d'ailleurs un abonnement particulier dit Enterprise, eh bien en fait c'est via un intranet. Donc on passe toujours, euh, la phase de développement n'a pas changé, euh, mais là au lieu de euh, déployer sur l'App Store, en fait, vous produisez exactement ce que vous envoyez à l'App Store. C'est un fichier .iPA, une espèce d'archive spéciale qui va contenir tous les éléments qui permettent de déployer l'application. La seule chose, c'est que vous maîtrisez la position de cet IPA et vous pouvez du coup le mettre sur un intranet d'entreprise. Et là, que se passe-t-il Eh bien, les gens vont récupérer ce fichier IPA, le le glisse et le déplacent dans iTunes sur leur machine et lorsqu'ils connectent leur téléphone, à ce moment-là, il est synchronisé via iTunes. Donc ça, c'est intéressant pour les entreprises qui ne veulent pas publier une application via l'App Store, parce qu'elle n'est pas destinée à tout le monde, elle est destinée qu'à des collaborateurs, éventuellement, elle a des comportements différents, parce que vous pouvez même dans l'IPA dire, voilà, cette application en le droit de sur ce type de téléphone, enfin, les téléphones dont vous avez listé. Euh, les adresses et puis telle autre application, et euh, eh bien elle est utilisable simplement sur tel autre téléphone. Euh, quand je parle d'adresse, bien évidemment, c'est le numéro d'identification euh, de la bestiole. Et euh, donc vous maîtrisez assez bien le déploiement euh, fin et donc vous arrivez à limiter assez bien l'utilisation et le déploiement de l'application. À un sous-ensemble du personnel de l'entreprise en fonction de droits qu'il pourrait avoir. Et ça, c'est un point qui intéresse, qui intéresse pas mal d'entreprises, c'est de pouvoir maîtriser qui peut avoir quel type d'application. Par exemple, quand ces applications permettent d'accéder à des données sensibles de l'entreprise, on peut imaginer qu'on ne veut pas non plus que quelqu'un qui synchronise son téléphone sur le téléphone, sur l'ordinateur, d'un employé de l'entreprise puisse avoir les mêmes droits que cet employé sur son téléphone. Ça protège pas tout, mais ça protège d'un certain nombre de choses. Donc pour ça, vous avez vu qu'on peut passer par ce qu'on appelle des programmes de développement, donc il y en a plusieurs. Le premier, c'est rien, c'est celui que vous pouvez avoir chez vous. Euh, le deuxième, c'est university, c'est ce qui est réservé aux écoles. Le troisième, c'est enterprise, c'est réservé, enfin, c'est pas réservé aux entreprises, d'importe qui peut le faire, mais vous allez voir qu'il diffère un petit peu du programme de développeur sans. Dans tous les cas, vous avez droit au SDK, il est gratuit. Dans certains cas, vous avez droit aux versions bêta du SDK, alors c'est un peu moins vrai parce que eux, ils ont droit aux bêta publics. Maintenant, il y a les bêta et les bêta publics. Les bêta publics arrivent après les bêta. L'intérêt d'avoir les bêta, évidemment, pour un développeur, c'est qu'il peut préparer l'évolution de son application au prochain système. Voilà. Vous avez accès au forum, tout le monde. Tout le monde a évidemment accès au simulateur. Par contre, sur le déploiement, seuls ces trois-là permettent de faire le déploiement via le câble USB. Ici, en fait, j'ai laissé barrer, mais je devrais plutôt mettre un symbole un peu différent, parce que maintenant, vous pouvez le faire, mais avec toujours les contraintes d'un nombre max, deux fois. Et puis, vous avez la distribution. Alors, la distribution, c'est via un serveur interne, il n'y a que l'Enterprise qui peut le faire, et la diffusion sur l'App Store, il n'y a que l'abonnement qui peut le faire. Là je vous ai donné les tarifs en dollars, euh, je crois que Apple, il le fait régulièrement, il révise la parité euro-dollar dans un sens en général euh, qui lui est extrêmement favorable, donc je ne garantis pas ces tarifs euh, en euros, mais bon la question n'est pas là, ce qui est le plus important c'est bien évidemment ceci. En guise de conclusion, comme vous le voyez, euh, la chaîne de déploiement chez Apple est extrêmement encadré. elle est beaucoup plus que sous Android. Android, vous avez un Unix sous-jacent, un euh, instant, pouf pouf, iOS, le noyau d'iOS, c'est de l'Unix, c'est du BSD. Tandis que le noyau d'Android, c'est de l'Unix, c'est du Linux. Donc vous pourriez parfaitement faire un SCP sur euh, iOS, et c'est dire ce qui se passe une fois que vous avez gel votre iOS. Je n'entendrai pas dans ce discours-là, mais donc en fait sous Android cette couche Unix euh, est euh, accessible et donc quand vous avez construit une archive, vous pouvez faire le SCP, le déploiement est beaucoup plus facile. Mais le fait, enfin l'avantage si vous voulez euh, quand même d'avoir cette chaîne de déploiement très cadrée, c'est que vous avez une protection qui est certaine, il y a un certain de contrôle qui sont faits et en particulier contre les malveillances. Parce que euh, Apple s'assure que l'application qui est soumise sous l'App Store respecte les API et ne contourne pas les API pour accéder à des parties qui sont interdites. Par exemple, accéder aux données d'une autre application. On peut le faire ou accéder des, par des moyens détournés euh, au cas d'adresse ou aux photos. On peut le faire, mais ça ne passera pas la certification. Euh, D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il euh, y a eu euh, un trou dans la sécurité d'Apple, euh, je crois que c'est euh, il y a un peu plus d'un an, où en Chine, en fait en Chine, l'accès réseau pour récupérer euh, les formules officielles euh, des, des environnements de développement qui sont sur les serveurs d'Apple, eh c'est assez lent parce qu'il faut sortir de Chine. Et donc en général, il y a des endroits où... On met un cache, c'est-à-dire qu'on met une copie et puis les gens accèdent à la copie locale et c'est plus pratique. Il y a un petit malin sur un des caches, il n'avait pas mis la version originale, il avait mis une version modifiée, mais qui contenait les bonnes signatures, qui permettent entre autres le contrôle par Apple, mais qui générait du code avec quelque chose qui engendrait un trou de sécurité. Et il y a quelques applications qui sont passées du coup sur l'App Store et qui transformaient les téléphones sur lesquels ils étaient installés, en vaste trou de sécurité. Apple s'en est aperçu. ils ont mis quelques temps avant de s'en rendre compte, euh, et bien évidemment, euh, les applications ont été immédiatement retirées, euh, les développeurs ont été contactés pour qu'ils recompilent, mais cette fois-ci avec la chaîne certifiée, les euh, certifications de cette génération d'environnement ont été très vite révoquées, et à ce moment-là, euh, bah, il y a eu une vague de remplacement euh, des applications qui étaient concernées. Donc il y a quand même un contrôle qualité qui est important et qui euh, garantit un certain nombre de choses. Euh, sur euh, Google Play, euh, le Google Store, je crois comment il s'appelle, euh, vous avez euh, quelque chose d'équivalent, sauf que vous pouvez mettre des Google Store libres. Et donc là, euh, vous êtes euh, soumis aux règles de euh, déploiement euh, du Google Store. Il y a un autre problème aussi avec Google Store qui est très différent, c'est que quand Google publie une nouvelle version d'Android, eh bien euh, cette version, lui, il peut la propager sur ses terminaux, les Nexus, mais par contre, elles sont transmises aux constructeurs qui font de l'adaptation pour leur matériel. Et donc on est soumis aux évolutions des constructeurs. Et donc parfois, il y a il y a un laps de temps. Alors quand c'est la dernière version pour le dernier téléphone du constructeur, en général il va vite, mais quand c'est l'avant-dernier ou celui d'encore avant, et eh ben il est moins pressé, on se pourquoi. Voilà. Alors évidemment l'inconvénient c'est une forme de protection, c'est-à-dire qu'Apple maîtrise tout, le marché il est captif, et c'est le côté euh, euh, un, peu, un peu gênant euh, du système, et puis surtout, au jour le jour, ça rend le mécanisme de déploiement qui est complexe. Moi, qui m'amuse à redéployer mes machines trop pratiques une fois par an, je m'arrache les cheveux parce que la procédure, elle a évidemment un petit peu changé depuis la fois d'avant, et puis je ne la fais pas suffisamment souvent pour me souvenir de comment ça se passe, etc. Donc entre « ah ouais, je sais comme ci, comme ça » et puis « nom d'un chien, la procédure a changé eh », et bien c'est un petit peu compliqué. Mais, vous n'avez pas le choix, si vous voulez développer sur iOS, c'est comme ça qu'il le faut faire. Alors, euh, l'écosystème, évidemment, est complètement centré sur Apple. C'est une jolie machine à cage, mais qu'Apple s'en hein, il y a fameux 30%, je ne parle pas des achats inapp, etc., etc. Enfin, tout est quand même bien conçu. Euh, il est bien conçu à la fois comme un mécanisme qui marche plutôt bien, il y a peu d'accrocs, il y a eu des temps en temps, des problèmes de serveur, des plantages, plus de déploiements possibles, plus de collecte. Mais c'est en général assez court. Il y a une infrastructure qui est, qui, est, qui est complexe et puis qui est redondante, qui est robuste. Donc, ça, c'est quand même bien. Et euh, il faut voir que du coup, ça décharge les développeurs de la diffusion de questions. Mais, mais quand même, hein, je vous rappelle que Apple est la société qui a la plus grosse capitalisation boursière. Je ne dirais pas dans quel type de banque elle se dispatche. Euh, mais ça, c'est grâce à l'écosystème. C'est les premiers qui ont compris ça, c'est les premiers. Il y avait eu des tentatives avant, mais qui n'ont pas aussi bien marché. C'est les premiers qui ont fait euh, ça de manière aussi clean. Donc, Google enfin, a réussi à suivre parce qu'ils ont été relativement euh, rapides euh, et ils n'ont pas perdu de temps. Et par exemple, euh, Microsoft, de ce côté-là, c'est un peu la misère, parce que ben, même si les softs et les systèmes qu'ils mettent en place, bien évidemment, hein, c'est quand même une société qui connaît son métier, euh, sont euh, bien placés, hein, euh, et bien le problème c'est qu'ils ont tel retard qu'ils n'ont pas l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les utilisateurs, les développeurs et les applications qui fonctionnent euh, correctement hein, en nombre suffisant pour que ce soit euh, la même machine à cache, je vous rappelle quand même, en termes de performance, ratio sur argent récupéré sur utilisateur, sous iOS, les développeurs gagnent deux fois plus d'argent que sous Android, alors qu'il y a quatre fois moins d'utilisateurs. C'est étonnant. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt.